You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead, go and catch me, baby. Ooh, I live it. That's my true tutu. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tour qui s'intitule Card Ribbon de Michael Chatelain avec un joli ruban et un jeu un peu spécial parce qu'il est trouvé de part en part alors je vous montre tout ça tout de suite vous allez voir c'est super, super, regardez il y a des trous de chaque côté et si on étale, je vous montre, sur chaque carte comme vous pouvez le constater il y a un trou, d'accord alors, pour les faits, un spectateur prend une, une carte qu'il aime bien, je ne sais pas, euh, pff, bon, bah, allez, 8 de cœur. D'accord Une fois qu'il a choisi sa carte, on peut même la faire signer en mettant une pastille, euh, comme vous voulez. Une fois que la carte est signée, elle est perdue dans le jeu, comme ceci. Et maintenant, ce, qu ce que je vais faire, je vais mettre carrément le jeu de cartes dans l'étui d'accord ça c'est la première chose voilà une fois que c'est fait donc ça je peux montrer des deux côtés hein. on prend le ruban et on rentre dans le trou alors qu'est ce qui va se passer c'est que de l'autre côté vous allez pouvoir constater que le ruban passe bien comme ça toutes les cartes sont encerclées impossible de s'échapper mais regardez par un petit geste magique, je vais à l'intérieur, je prends une seule carte, une seule carte, et attention, la carte n'est pas déchirée, le trou y est toujours, le 8 de cœur, la carte qui a choisi le spectateur. Et regardez, ici, toujours le, le cordon attaché de part en part, et si je retire les cartes, maintenant, tranquillement, vous pouvez constater qu'ils sont toujours liés au cordon. Mais seule la carte du spectateur a pu s'échapper. Card Ribbon de Michael Chatelain. A bientôt les amis.